So, j'en ai terminé. J'espère que vous êtes tous magnifiquement bien. Sur aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, il personne. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis. On va crafter le full space sur le serveur. Je crois pas qu'il y ait énormément de gens qui l'aient crafté, honnêtement. Je crois être dans un des premiers parce que la plupart des gens ont obtenu les pièces euh, via les. Euh, les légendes de Rebag et tout, et je crois pas qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réussi à crafter lui-même avec 24 space, le full space, donc on va crafter un full space, et, euh, et le reste on va vendre des spaces, parce qu'on va pas se mentir les amis, j'en ai pas vraiment besoin euh, d'autant, je sais que j'en dois en réserver 25 pour euh, un gars, je vais lui vendre contre euh, 30 pb, donc ça on va les laisser les 25 là, et il nous en reste 25 pour, euh, pour euh, crafter le full space. Donc on va crafter le full space les amis, donc on a besoin d'un plastron, on a besoin des jambières. Nous avons besoin d'un casque. Nous avons besoin des bottes. Et il nous reste un total de 1 truc. Donc, on est full space. C'est bien. Mais là, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait. Euh, Est-ce qu'on vend nos 25 de la monnaie. Est-ce qu'on garde Je sais pas, je sais pas, je sais pas ce que je veux faire, les amis. Je sais que mon but, c'est d'avoir quand même beaucoup de space, euh, beaucoup de mété. Donc, on va voir. Il euh, y avait un gars qui voulait nous échanger. Gillian, euh, 250K pour 25. Euh, 10K l'unité. On va voir s'il veut nous, toujours nous les, les échanger. Moi, c'est un bon prix pour moi, mais en même temps, euh, je peux toujours avoir plus. Dans le sens que j'en ai mis quand même beaucoup à l'HDV, comme vous voyez ici. J'ai mis. Euh,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 donc, euh, message Gillian, non, 250 ou rien, désolé. Donc, ouais, s'il veut pas de, à Discord l'unité, moi, je vais juste les, je vais les garder, c'est pas grave, hein, j'en ai pas... Euh, je suis pas, pas à la bourre, quoi, j'ai toujours... On peut toujours faire quelque chose avec ça. Euh, donc, on va... Euh, on n'a pas assez, comme je vous avez vu, j'ai tout perdu ma monnaie au pierres, feuille ciseaux. C'était vraiment bête de ma part, mais bon, j'ai fait une connerie. Maintenant, le but, ça va être de remonter dans les plus riches du serveur. Donc, je sais même pas si je vais l'enchanter le full space. Je sais pas vraiment, honnêtement, je sais pas euh, si je l'enchante, si je vends mes autres pièces de, de trucs. Je sais pas comment qu'on va fonctionner. Mais euh, je sais déjà qu'on va commencer par euh, essayer de trouver des livres euh, P4 et tout. Donc euh, je vous reprends dès que j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour euh, crafter euh, des livres enchantés. Ou sinon, dès que j'ai euh, le trade avec lui, s'il accepte de le faire à 250 000. Sinon, je suis pas intéressé. À tout de suite. Donc on va faire un trade, on va lui donner 6 space pour 6 pb. Donc on va, finalement on va regarder les pb, il voulait pas nous l'acheter à 250 000, donc nous on va se faire euh, des pb, c'est beaucoup plus rentable pour nous. Donc euh, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc euh, j'ai 20... Euh, attends c'était quoi So 13, euh, so... Attends c'est quoi So... Il y avait un gars, c'était S quelque chose. Il m'a me... MP juste avant. Euh, c'est quoi son pseudo So 3. On va voir après, je pense le serveur a crash en fait. Il a personne qui bouge, ça veut dire que le serveur a crash. Je vous reprends lorsque j'ai une autre échange. Je me suis attendu sur un marché avec saut. 3N Donc ça va être 3, euh, 3 space contre 4 pb Donc 3 space Il va mettre 4 pb et On va avoir un total de 10 pb pour avoir vendu on a déjà 9 space C'est plutôt pas mal On continue les amis On avance On va avoir le plus de pb possible Et je vais essayer de les économiser cette fois-ci Pas faire des conneries de faire des gros unboxings de légendes de Et avoir que de la merde après Donc ça c'est un bon trade Merci à toi T'es en vidéo Oui monsieur Donc un gros merci à toi Beau gosse Ok on va faire un trade avec 2 king gg qui est un youtubeur sur le serveur les gars donc, c'est 31 space contre 35 PB normalement. Et voilà, c'est l'offre qu'on a. Donc, on les vend un peu plus de indice un, un le, le space quand même pas si mal on se fait du profit et lui s'il si veut les revendre de son côté il pourra faire aussi du profit donc des deux camps on est gagnant en plus que maintenant bah, avec le full space que j'ai ici j'avais de l'espace euh, un peu dans mon under chest donc comme vous pouvez voir ici j'ai tout mes mis mes euh, pommes cheat creeper de tout type ici je vais mettre tous mes épées donc quand j'aurai une space blade ici ou un autre épée en Mété et un autre arc punch parce que j'en ai que deux euh, ici j'ai mis mes minerais donc mes blocs antita mes Mété, mes future space mon four ma farm et ici on mettra un truc euh, si on on a besoin de quelque chose de rapidement. Donc, toi, tu veux prendre un screen, on va prendre un screen. Et dans mon skill chest, j'ai mis euh, deux P4 pour PVP rapidement avec tous les machines. Et comme d'habitude, ben vu qu'on s'est fait piller notre farm euh, dans, les derniers, euh, dans les derniers jours, j'ai mis les upgraders et tout dans mon essai. Mais dès que ça, ça sera vide, on va pouvoir continuer à mettre des stuff ici et nos pépites et tout en haut. Donc, ça, ça, plutôt ça sera plutôt intéressant. Donc, on va fusionner nos trucs. Donc là, comme vous voyez, j'ai une sharpness 3 dans mes mains. Donc, je vais faire une sharpness 3, sharpness 3 pour faire ensuite une sharpness 4 avec euh, les plantitas. Comme ça, je vais pouvoir utiliser une épantita sur et pas une épée en mété Parce qu'on va pas se mentir Mourir avec un, en, un truc en mété Ça a été un peu chiant euh, Donc voilà Ça c'est bon Maintenant j'ai quelques niveaux Je vais juste trouver des livres les gars Dès que j'ai trouvé des livres Je vais faire euh, des bouquins Pour pouvoir essayer d'avoir euh, Notre plastron euh, Notre full space En pk tu 3 Et je vous reprends Dès que c'est fait Ok les gars Donc j'ai déjà mis euh, 3 3 dessus Avec mon kit euh, Custom kit alors maintenant, moi j'ai un livre P3 et un livre U3 Avec une pièce à spawner que j'ai vendu Et des creepers que j'ai mis dans mon EC Donc ça nous fait déjà la place en P3, U3 Donc il faudra continuer à travailler là-dessus les amis plus tard Mais pour l'instant, on a notre full space On a aussi notre stuff pour PVP Donc si jamais on se fait assaut quoi En mode gros tank J'ai vendu casque bot space Contre 10 PB à 2 King GG Donc le même gars Et finalement, skip il veut rejoindre notre faction Donc on l'a invité Donc présentement, je vais aller voir sur le site juste à côté Vite fait les gars J'ai présentement 55 points boutique donc c'est quand même vraiment bien euh, C'est vraiment bien pour ce qu'on avait En fait, on avait 31 euh, Space Donc ah, oh, euh... ah, C'est ce que je croyais J'allais dire il nous donne 2 space, non c'est pas possible Donc euh... ouais C'est plutôt bien, 55 pb Donc on avait un stack de space, il nous reste encore le full space J'ai entendu parler qu'un full space ça se vendait pour les alentours De 30 pb en ce moment Donc euh, si on est capable de vendre notre full space Après ça nous fera un total de 70 pb euh, et ça sera en méga profit en soi, vraiment méga méga profit. Donc, euh, on verra, on verra ce qu'on va faire. J'aimerais déjà l'enchanter. Mais si je trouve un acheteur avant qu'il soit full enchant, si je trouve un acheteur qui veut m'acheter le full space, euh, moi surtout le. Surtout le plastron et les leggings, j'utilise je, je, je, je jamais, j'utilise en mété, je trouve que c'est mieux. Parce que bon, avec le speed déjà, ça fait des rollbacks, tu sais, ça fait des trucs comme ça, là, quand on PVP, ça fait des trucs comme ça. Euh, et les, le pantalon, ben, pff, je sais pas, je préfère avoir des métés, donc bon, on verra en temps et lieu. Mais pour l'instant, on est plutôt bien. Donc, sur ce les gars, je vous reprends un peu plus tard, lorsque nous avons trouvé euh, tout ce qu'il nous faut pour euh, enchanter le stuff, ou pour une autre séquence plus intéressante, à tout de suite. Donc, les amis, le serveur a été fermé pendant longtemps, mais j'ai fini par faire mon full P4. Donc, j'ai réussi à mettre Aqua speed sur les jambières. J'ai mis P4 et 3 partout, et comme on peut voir, il est 25-25 partout. Donc, je suis plutôt content. Euh, donc, ça vaut. Je sais pas si je vais le vendre. Peut-être je pourrais le vendre contre 30 PB, comme j'ai dit. Ça serait un bon prix pour moi. Euh, mais un chandail, mais quand on veut pas voir tes gros muscles. Hein. Donc, je pense que j'aimerais le vendre 30 pb. Donc, si vous êtes intéressé à me l'acheter pour 30 pb, dites-le moi, les amis, dans les commentaires. Et puis, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était un coach. Ciao, ciao